La transformation digitale des entreprises s'accélère avec la crise sanitaire et les besoins en compétences numériques des entreprises sont très importants. Développeurs, techniciens réseau, data analystes, tous les métiers sont en tension aujourd'hui. Plus que jamais, il est nécessaire de former et notamment les publics cibles de la gêne, les personnes éloignées de l'emploi et de la formation, en particulier les jeunes, les femmes et les publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Si vous avez un projet de formation numérique certifiante en adéquation avec les besoins économiques de votre territoire, candidatez à notre appel à labellisation. Pourquoi demander le label GEM Parce qu'il apporte aux formations une reconnaissance de leur qualité dans l'écosystème du numérique ainsi qu'auprès des entreprises, facilite l'obtention de cofinancement, permet aux apprenants de bénéficier sous condition de ressources d'une aide financière du Crous. Différents critères de recevabilité et de sélection doivent être respectés pour obtenir le label. Téléchargez dès maintenant le cahier des charges sur le site internet de la Grande École du Numérique www.grandeecolenumérique.fr.fr